c'était le sixième chapitre de l'Apocalypse, un livre sur la fin du monde. Dans ce chapitre, l'auteur décrit les événements qui auront lieu pendant la tribulation, une période de sept ans de grande souffrance. La tribulation sera un temps de guerre, de famine et de maladie. Beaucoup de gens mourront, mais ceux qui survivront seront bénis. Dieu vous bénisse. Shalom.